Si vous avez déjà essayé d'arrêter de fumer et que ça n'a pas marché, alors regardez attentivement cette vidéo. Ce n'est un secret pour personne. Beaucoup de fumeurs échouent dans leur tentative d'arrêt du tabac. Alors ils laissent passer un peu de temps, se ressource rassemble leur motivation, réessayent avant souvent d'échouer à nouveau. Et cela pour une bonne raison, parce qu'ils s'y sont pris exactement de la même manière que lors de leur précédente tentative. Je voudrais vous lire une citation d'Albert Einstein que j'adore. La folie, c'est de faire deux fois la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si vous ne changez rien à votre stratégie de sevrage et si vous vous attaquez à votre arrêt du tabac en étant exactement la même personne que la dernière fois où vous avez échoué, alors ne vous attendez pas à ce que l'issue de votre sevrage soit différente. Si ça n'a pas marché une fois et que vous faites exactement la même chose, ça ne marchera pas une deuxième fois. Les mécanismes de dépendance au tabac sont tellement profondément ancrés en vous qu'ils ne peuvent pas disparaître sans une vraie stratégie d'action globale. Alors, renseignez-vous, posez-vous des questions et ne de demandez des conseils qu'aux personnes qui ont réussi et pas assez qui ont échoué et surtout, faites-vous aider par quelqu'un qui a un vrai intérêt à vous faire arrêter de fumer, votre investissement va forcément se rentabiliser avec le temps. Et pour commencer, abonnez-vous